Bonjour, je suis Viviana, j'ai 28 ans et je suis apprenante à la Rocket School. Avant la formation, j'étais responsable de production en bijouterie, donc un métier manuel et artisanal. J'ai eu envie de me tourner vers le numérique puisque bien que je faisais un métier qui était manuel, j'ai toujours eu ce côté geek où j'avais envie d'être un peu plus sur l'ordinateur, plus dans le digital et du coup c'est tout naturellement que je me suis tournée vers un métier du numérique. J'ai pas eu peur de me lancer dans cette aventure numérique puisque j'avais déjà un modèle qui m'inspirait à aller dans cette direction-là et j'avais déjà l'idée de faire le métier pour lequel je me reconvertis. À la Rocket School, je suis une formation pour devenir business developer et je suis en alternance. Je suis alternante chez Gilbert Technologies, une start-up qui est à Station F. Mon métier consiste à utiliser des outils digitaux pour automatiser la stratégie d'acquisition de clients. Je gère cette clientèle et je réponds à leurs demandes et surtout à trouver de nouveaux marchés pour l'entreprise. Le conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le numérique, c'est d'y aller. C'est de ne pas hésiter, on baigne dans l'ère du digital, euh, c'est pas si inconnu que ça. Au contraire, on connaît et c'est hyper intéressant.